Hey, Bonjour, On vous présente enfin notre petite FAQ. On l'a fait que maintenant, on en avait mal au cul. On avait besoin et de se reposer, mais nous voilà maintenant avec d'autres idées. Quand avez-vous annoncé qu'il y aurait des saisons On l'a pas annoncé, on, on l'a pas, pas annoncé, on l'a pas. annoncé pas Caporal, margot, rapport, prénom, âge, profession ou étude. Angevin natif, bref, je vais m'arrêter là. Il s'appelle Valentin, il a 24 ans et demi et il est animateur périscolaire. Angevin natif, il déteste les pattes ainsi que les nouilles et force est de constater que malgré son âge, il ne rentre toujours pas en boîte parce qu'il a une tête de bébé. Il s'appelle Ronan. A 21 ans, il a raté son BTS à cause de la chaîne YouTube. Natif du pain en mauche, Ronan déteste la vaisselle, bégaye à toute verzingue et ne rentre pas non plus en boîte. Mais lui, c'est parce qu'il est trop bourré. Il s'appelle Pida. Âgé de seulement 24 ans, il est également animateur périscolaire. Originaire de Château-Gontier, il a du mal à dormir tout seul car il a peur des fantômes. Et il ne rentre pas non plus en boîte car il est constamment en compagnie d'un bébé et d'un bourré. Comment les colloques ont l'idée géniale de créer ce groupe On s'est rencontrés dans une troupe, on a tout de suite accroché pour former un groupe. On avait des idées de projets, puis on a tenté les sacrés, les colloques, les colloques, les colloques, les colloques. Un univers différent nous attire un Comment est venue l'idée de la présentation d'Angers? On a reçu un gros chèque de la mairie d'Angers. Oh non, non, non, non. c'est un fake. on s'est même bien ruiné. En contactant le point jeunesse, on nous a proposé. Devant d'Angers, avec tendresse pour lui me fait le succès, un texte caricatural Sur la belle ville d'Angers, une chanson commerciale, ça fait toujours marrer, une aide communale Pour faire connaître notre projet, le rure c'est l'idéal, pour passer une bonne journée Est-ce que vous avez établi un planning de ménage On en avait fait deux, on leur a dit adieu, la part des deux. Pensez-vous que vous alliez devenir aussi célèbre Depuis qu'on est connu, ça devient compliqué de marcher dans la rue sans se faire piétiner par nos abonnés. Même les radios, les télés, les journaux locaux sages pour nous avoir sur tout leurs plateau, On vous demande à l'aide, SOS On s'en sortira pas, nous laissez pas comme ça Vous venez quand avec la saison 2 On se remet au boulot, on revient la semaine pro bon, On revient la semaine pro bon Avez-vous déjà des idées pour la saison 2 on vous préparera notre petite vidéo par mois Y'aura ceci, y'aura cela, je vous ai perdu, je vous explique ça, ça, ça, ça La première semaine du mois, ce sera le clip du mois De la musique, de la chanson, des belles images, honnêtes de fion, fion, fion. La deuxième semaine du mois, la chanson des internautes Une sur questions, vous commenterez sur un sujet d'actualité La troisième semaine du mois, ce sera le défi d'école Vous proposerez des trucs et des défis à réaliser, c'est La quatrième la semaine du mois, on la pour travailler Des petits sketchs, on va tester dans des petits barres, pour juger, juger. Mais sans oublier qu'on a ah. un travail à côté ça inspire à quoi de se dire « On fait du beau boulot » et le public sait nous le rendre. On tenait à vous remercier De nous avoir suivis toute l'année Si on est là, c'est grâce à vous On a envie de vous faire des bisous À vous faire rêver, abonner. Ohé, ohé, On vous remerciera jamais assez, pour nos fidèles abonnés.